Bienvenue à Lyon, Emmanuel, créé à École Banque Direct. Je suis ravi de pouvoir vous présenter, euh, au nom de notre équipe de quatre conseillers internationaux, les solutions qui s'offrent à vous, pour vous et aux jeunes étudiants internationaux. Solution que l'on souhaite pouvoir mettre à votre disposition six jours sur 7 avec euh, notamment euh, des possibilités de nous contacter par euh, vidéoconférence, euh, email sécurisé, euh, contact téléphonique. Nous souhaitons pouvoir avec vous, notamment via l'application Ma Banque, Mon Change, répondre à vos besoins du quotidien pour tout ce qui peut concerner vos opérations courantes et aussi des opérations plus spécifiques telles que des assurances, telles que des prêts étudiants. Nous savons que vous avez parfois la nécessité de besoin de financement, donc nous serons tout à fait ravis de vous accompagner. Et euh, je souhaite euh, aussi euh, vous parler très brièvement de notre offre euh, Globetrotter qui vous permet à l'international, hors zone euro, de pouvoir pour toutes les opérations de paiement et de retrait avec votre carte, effectuer ceci euh, sans frais. Donc euh, je vous dis à très bientôt. Au revoir.